Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une critique un petit peu particulière, toujours sans spoiler, mais qui va parler de deux films à la fois. J'ai pas pu résister à l'envie de vous parler des mondes de Ralph 2 que j'ai été voir fin novembre, puisqu'il y avait une avant-première pour toute la France dans les cinémas, Pathé et Gaumont il me semble, et euh, je me suis dit que février c'était assez long, donc j'avais envie de vous faire une petite critique sur le sujet, mais je vais également vous parler un peu plus tard de Mary Poppins Returns et je vous avoue que j'ai pas pu résister à l'envie d'aller taper sur le film puisque euh, comment vous dire que les mondes de Ralph ne m'a pas du tout convaincue. Alors pour vous parler des mondes de Ralph 2, l'histoire est assez simple, c'est-à-dire que Vanellope a cassé le volant de son jeu Sugar Rush et donc Ralph et elle vont partir dans l'internet pour essayer de le réparer et en fait tout au long de leur aventure il va y avoir plein de choses qui vont se passer, je ne vais pas développer plus que ça, mais c'est une première chose qui m'a dérangée dans le film, je trouve que dans le premier film on a une ligne euh, continue, même si Ralph traverse différents univers, ça suit une suite logique. Là j'ai eu une impression très forte en fait de péripéties euh, qui s'enchaînaient plus pour le gag, plus pour nous montrer plein de choses, que vraiment avoir un vrai fil linéaire, un vrai fil conducteur, que ce soit justifié dans l'histoire. Entre le premier et le deuxième film, il y a 6 ans qui s'écoulent, ce sont en fait les années qui se sont écoulées entre les deux sorties des films, et en fait, à part si on vous le dit, vous ne vous en rendez pas compte, c'est-à-dire qu'au début du film, il n'y a pas spécialement de flashback qui est fait pour vous montrer l'évolution des personnages en 6 ans, et je trouve que Ralph et Vanellope ont tous les deux changé, mais pas en bien. <rire> On nous l'explique pas mais en fait je trouve que Ralph est devenu très lourdingue extrêmement peureux euh, dans certaines situations et c'est pas quelque chose qu'on retrouvait dans le premier film. Alors pour en avoir débattu très longtemps avec mon chéri, c'est vrai que euh, Ralph a désormais une personne à qui il tient vraiment, on peut dire que bah avec les années il s'est assagi et qu'il ne serait pas retourné forcément dans le jeu de sergent caloum pour aller sauver une médaille, mais n'oublions pas que c'était un personnage qui avait peur de rien en fait, qui était prêt à tout pour tout casser, et là je trouve qu'il est très peureux et que ses choix ne représentent pas le personnage qu'on a vu dans le premier opus, je trouve qu'il a perdu vraiment toute son essence en fait, il, je l'ai trouvé très lourd à certains moments et ça m'a énormément dérangé. Franchement, j'étais hyper blasée. Et je trouve que Vanellope a également perdu de son impertinence. Alors certes, c'est une petite gamine qui a grandi, on peut dire ça comme ça, qui a s'agit. Mais à aucun moment on nous l'explique dans le film. Et du coup, c'est vrai que moi je m'attendais à des punchlines assassines, à des phrases fortes. Surtout en présence des princesses puisqu'on l'a vu dans maintes et de bandes annonces. Et en fait, pas du tout. Et toujours dans cette même lignée, je trouve aussi que l'humour, surtout venant de Ralph ne passait pas du tout à certains moments et j'ai été extrêmement déçue là-dessus. En parlant de personnages, alors, euh, moi qui adore <rire> Félix Fix comme vous pouvez le voir et cette tenue, j'attendais de le voir avec Sergent Calhoun et en fait il a une ou deux scènes qui sont franchement anecdotiques et je suis hyper déçue en fait. J'aurais aimé qu'on le voit plus, je pense qu'il est presque aussi important dans le film que Ralph Lacasse et c'est un peu dommage de pas le voir. Par contre, je reconnais, j'admets que les nouveaux personnages sont plutôt cool, donc il y en a plusieurs qui sont vraiment mis en avant. Les deux principaux personnages les plus forts ce sont deux personnages féminins, donc on a Chank qui est dans un jeu automobile, je trouve que c'est un personnage très intéressant mais qui malheureusement à mes yeux ressemble un peu trop au sergent Calhoun. et c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangée parce que j'ai pas trouvé que le personnage était aussi intéressant je pense qu'elle aurait mérité d'avoir quelques scènes supplémentaires dans le film parce que c'était quand même un personnage qui je trouve dégageait beaucoup d'empathie pour le coup et l'autre personnage que j'ai adoré personnellement c'est le personnage de Yes euh, qui est le personnage qui dirige donc Tube, univers d'internet qui m'a beaucoup plu hein, vous vous en doutez <rire> puisque j'aime beaucoup internet et j'aime beaucoup YouTube et j'aime beaucoup son côté exubérant. J'adore le design qu'ils ont fait aux personnages. Je trouve que ça se détache vraiment des autres personnages de films Disney et des mondes de Ralph aussi. Et ça, je trouve ça très réussi. Et il y a un autre personnage qui s'appelle Spamley, voilà, euh, que j'ai beaucoup aimé, qui dégage beaucoup d'humour. Il y a, a d'autres petits personnages comme ça qui sont plutôt sympas, qui sont assez drôles, assez attachants, qui sont pas non plus remarquables au point qu'on s'en souvienne pendant des générations et des générations. Par contre, on doit parler de quelque chose de façon objective. Je peux pas passer à côté du fait que les scènes avec les princesses sont absolument géniales le problème c'est qu'on en a vu une grande partie dans les bandes annonces je vous rassure il y a quand même une autre scène qui n'a pas été montrée que vous découvrirez dans le film mais c'est vrai que les scènes des princesses sont géniales et très sincèrement je rêve d'un film d'animation où on aurait toutes les princesses comme ça il y a beaucoup de caméos qui sont faits quand on regarde euh, aux alentours du décor il y a des petites choses qui appartiennent aux princesses d'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous aimeriez une vidéo euh, pas secret des mondes de ralph parce que je pense que ce serait très très très très très long mais si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo avec quelques petites anecdotes que j'ai remarquées, je pense que ça vous plairait peut-être de voir ça. L'autre réussite que je peux pas nier, c'est l'univers d'internet, très riche, parfaitement fait visuellement, plein d'inventivité, euh, vraiment bien exploité je pense, ça j'ai adoré, j'ai rien à redire dessus. Et concernant les morales du film, il y en a deux, il y en a une à laquelle j'ai été beaucoup plus sensible que l'autre, qui montre un peu les méfaits d'internet, l'impact des méchants commentaires j'ai trouvé que c'était une morale qui était jamais abordée jusqu'à présent, qui est très moderne et très importante et je pense que pour les enfants ou les adolescents, ça peut faire du bien de voir de tels messages qui sont véhiculés euh, je suis totalement d'accord avec ça sur le fait que il faut pas prendre en considération les mauvais commentaires, il faut pas que, que ça nous impacte personnellement et profondément, c'est souvent des personnes qui déversent leur haine et c'est souvent pas mérité. Par contre la morale finale du film, pour moi manquait vraiment de, de profondeur, j'ai pas accroché plus que ça et surtout j'ai trouvé du coup que la fin était pas, était pas incroyable et je suis vraiment restée sur ma fin, <rire> si on peut dire ça comme ça. En conclusion euh, de cette critique, je pourrais vous dire que très sincèrement, je, là pour le coup c'était un film que j'attendais avec impatience, j'adore le premier film des mondes de Ralph et là je le trouve très franchement oubliable, il y a pas mal de scènes qui à mon sens et là c'est vraiment personnel sans raté. Je n'ai pas accroché plus que ça, j'ai vraiment trouvé que l'intrigue était pas incroyable. J'ai la sensation également qu'il y a eu beaucoup de scènes qui ont été coupées au montage final et qui, je pense, auraient mérité d'être ajoutées. Il manque vraiment toute cette dimension émotionnelle au film et franchement Ralph Lacasse m'a vraiment <rire> cassé les bonbons <rire> pendant une heure et demie. Pour moi, c'est un grand raté, et pour le coup j'ai vraiment l'impression d'être assez seule à avoir ressenti ça, puisque j'ai beaucoup checké les avis sur les réseaux sociaux, et il y a grande majorité des gens qui sont enthousiastes en fait c'est un peu divisé en deux parties. Il y a les gens qui ont adoré et qui le trouvent bien meilleur que le 1 et, les, et ceux qui adorent le 1 et qui trouvent que ce film-là est vraiment pas à la hauteur. Du coup, je vous invite quand même à aller au cinéma, à vous faire votre propre avis. C'est vraiment important puisque moi, c'est un avis plutôt isolé. Mais je vous avoue du coup que je suis un peu sceptique pour La Reine des Neiges 2 puisque c'est également une suite. J'espère vraiment que Disney sera à la hauteur du challenge qui feront honneur en fait au premier film qui a eu un tel succès parce que bah là, je ne suis pas du tout convaincue. À présent, ce que je vous propose, c'est un petit changement de tenue pour vous parler du retour de Mary Poppins. Passons donc aux choses sérieuses, la Pixie Army, avec le retour de Mary Poppins, donc la suite du premier film sorti en 1964 et qui sort aujourd'hui en France. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Eh bien, pour être très honnête avec vous, de base j'étais pas emballée avant d'arriver dans la salle, j'étais persuadée que le film allait être extrêmement mauvais et surtout je voyais pas comment est-ce qu'on pouvait faire oublier Julie Andrews. Il faut savoir que de base je suis extrêmement fan d'Emily Blunt depuis le diable s'habille en prada donc ça fait quand même belle lurette et c'est vrai que même si j'adore l'actrice je voyais pas comment est-ce qu'on pouvait reprendre son rôle dans une suite et à la minute où le film a commencé en fait j'ai été transportée dans cet univers et puisque j'étais à la conférence de presse avec les acteurs ainsi que les réalisateurs du film je me je me dis que ça pourrait être intéressant de vous rajouter les moments que je trouve les plus intéressants de cette conférence, et c'est le cas ici. Et dans cet extrait, le cast nous explique donc pourquoi est-ce que Julie Andrews n'est pas l'affiche de ce film. Um, when we told her we were doing this, she was very excited by the idea that we were doing this film because she said it's about time. That's what she said to us. 54 years and this all, you know, all these books, all this material. Why wasn't, why hadn't there been one? So she was thrilled. And when we told her who was playing. Mary Pop and she literally threw her arms up in the air and said, I love her. Mm. That was a beautiful moment. She has great taste. And then um but then um we started talking to her about should she be involved in some way? You know, should we write a cameo or something for you? And she said, No, no, no. No. This is Emily's show. She should run with it. It's her film. And so um and that was long before we started writing. So we didn't write for her. Come shull. Dès les premières secondes du film, en fait, on retrouve vraiment l'esprit du film de 1964. Il y a vraiment cet esprit d'hommage. Vous arrivez, sans spoiler bien sûr, vous voyez donc la fameuse rue du premier opus. Il y a quelque chose dans la colorimétrie, dans les musiques qui sont choisies, dans l'allure générale. On a beau être à la Grande Dépression, c'est vrai qu'il y a cet esprit un peu vintage, un peu de nostalgie qui nous envahit. Et ça continue tout au long du film, puisqu'il y a un soin qui est vraiment apporté, en fait, à à la fois... Euh, apporter des nouveautés parce que c'est une suite donc c'est pas un remake et que euh, on nous apporte de nouvelles chansons une nouvelle histoire malgré tout, mais d'un autre côté il y a énormément de points communs avec le premier opus. pour moi ça a vraiment été pensé en miroir, c'est à dire que l'intrigue se déroule à peu près de la même façon, vous savez que certaines chansons phares du premier film reviennent plus ou moins sous une autre forme dans le deuxième, j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire là dessus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous aimeriez un article de blog là dessus, puisqu'il y aurait forcément quelques spoilers, donc je me vois pas l'évoquer ici mais pour vous donner un exemple, la scène des cheminots qu'on a dans le premier film qui est Chen Cheminée, on a à peu près même moment dans le second film une séquence avec d'autres euh, personnages du même type. Il y a vraiment cette sensation en fait de replonger dans le même monde de marie Poppins c'est vrai que j'avais très très peur moi personnellement de pas réussir à retrouver ça, de tomber sur une suite qui était totalement différente et non en fait. Les acteurs l'ont expliqué pendant la conférence de presse, ils savaient que la barre allait être extrêmement haute pour ce film et donc ils ont mis la barre très très haute parce qu'ils savaient qu'il y avait un gros risque d'être déçu. Moi de ce que j'en ai entendu c'est vrai que les gens étaient absolument émerveillés j'ai eu une personne euh, avec qui j'ai un petit peu discuté qui était moins fan mais qui reconnaissait que globalement le film était très bon. Et alors surtout est-ce qu'on en parle de la performance d'Emily Blunt les gars C'est à dire qu'elle est vraiment magistrale et spectaculaire. Déjà elle a une voix magnifique mais en plus de ça, elle a vraiment une présence, euh, elle incarne à la perfection Mary Poppins. Alors je dois vous avouer qu'au départ, j'étais pas spécialement fan à 100% de sa prestation parce que je la trouvais assez froide. Et je trouvais qu'elle ajoutait un côté un peu prétentieux que je voyais pas dans le premier film. Je trouve qu'elle a plus de caractère et donc qu'elle est plus attachante à la fin. J'étais beaucoup plus attachée à elle et j'ai eu beaucoup plus de mal à la laisser partir à la fin du film que dans le premier opus. D'ailleurs, elle en parlait elle-même dans cet extrait. How did I prepare for it? Um, I found, not only did we have an exquisite script to work from, written by David McGee, who um, really crafted something magical, complex, um, very exciting to play as an actor. Um, I completely delighted in playing her. I think she's such a contradiction and um, there's such a kind of rich tapestry because you've got somebody who is practical and yet fantastical and somebody who's grounded and yet airborne, you know, she's this superhuman with great humanity and so and she's really funny and vain and rude and so it's just sort of really exciting to play her. Um, I did find um, the eccentricity that Rob and I were wanting to capture in the character was very much present in the books as well, you know, there's seven other books written. Um, donc so c'était was, une was sorte de of combinaison du script parfait et des livres, vous Et puisque je vous parle des personnages au delà d'Emily Blunt je trouve que tous les personnages sont attachants, apportent chacun une dimension assez forte au film que ce soit les enfants de, de Banks que ce soit euh, la sœur Jane Mary Poppins qui est ouf mais également Jack qui nous fait presque oublier Berthe franchement j'ai beaucoup aimé et il y a pas mal de cameos de stars aussi alors globalement je les ai tous aimés sauf le numéro de Meryl Streep donc y a une chanson c'est le moment que j'ai le moins aimé je le trouve très bien puisque ça colle euh, je trouve à l'univers de Mary Poppins, ça m'a beaucoup fait penser d'ailleurs au premier film le moment avec l'oncle qui rit, c'est un peu dans ce délire là, assez extravagant une chanson à bracadabrante. c'est le moment le plus extravagant du film et surtout c'est un film qui dure 2h10 donc ce qui est assez long et je suis quelqu'un qui à l'origine n'aime pas spécialement trop les chansons et là il y en a beaucoup beaucoup beaucoup, c'est un film musical ce qui est normal, je trouve, avec l'univers de Mary Poppins, mais c'est le petit moment où j'étais un peu moins avant. Pour le reste, j'ai été vraiment époustouflée par le film. Visuellement, c'est une merveille. Mon passage préféré, ça reste le passage d'animation 3D, je n'en dirai pas plus. C'est un peu comme dans le premier film, quand vous avez Super Supercalifragilistique expialidosius et que vous avez les pingouins qui dansent. Là, c'est vraiment exploité, mais version 2018, c'est très très bien fait. C'est, J'ai adoré les chansons sont géniales. Elles restent en tête. Alors, est-ce que ça va être aussi iconique que les chansons de 1964 Je suis pas sûre. Je vous avoue que le nouveau mot qui a été inventé en 2018, j'accroche beaucoup moins. Il est beaucoup plus facile à dire déjà en français. Mais il y a quand même de très très très bons moments où je retiens, notamment la séquence d'animation 2D, euh, la séquence euh, des hommes en réverbère et d'autres chansons euh, que, que j'écoute déjà en boucle, puisqu'on les trouve sur YouTube. Et aussi, je tiens à vous le dire, j'ai été époustouflée par la performance de Dick Van Dyke, euh, Dick Van Dyke, qui était donc Bert dans le premier film, qui fait donc une apparition ici, et c'est pourquoi je tenais à poser la question aux acteurs et euh, au cast du film, et c'est ce que j'ai fait donc, pendant la conférence de presse, et je vous laisse découvrir leurs réponses. Bonjour à tous, du coup j'ai une question pour vous tous. On parlait justement de Dick Van Dyke, j'aurais aimé en savoir plus euh, sur sa participation à ce film. aussi. Okay. could you en say a bit about Dick Van Dyke and his participation in this movie and what it was like when he was on set? Dick Van Dyke has more energy at 92 years of age than I have ever had in my life. He is human caffeine. And the two days he was on set were, I think if you spoke to any of us, some of the most magic uh, because it's a connection with that first film. It completes a story arc from that first film without giving anything away and it's He's, he's magic. You are more alive and more happy because you're in the same room as him. Um, I've noticed when we watch, when people watch the film, he gets two ovations. One simply for existing. <laughs> he walks in the door and they go, Dig Van Dyke exists! <laughs> um, and then he begins to fully dig Van Dyke out and, and everyone starts cheering again. Um, uh, so it was it was a thrill to on set. I mean, you know, this for me personally was a dream come true. A childhood dream come true because he was my hero. And, um, you know, having him on the set, it was so surreal for all of us, basically playing the same old banker that he plays in the first film 54 years later. And we were all there. He actually grabbed my hand as we were walking on the set and said to me, I feel the same spirit on this set as I did on the first film. And that meant so much to me personally so deeply and you know he delivers that beautiful monologue in the film to the kids and feed the birds the music is playing under we were strategically placed it there because he's talking about the bird lady and the tuppence and I mean I just remember I mean they remember this too I, I couldn't say cut because I couldn't breathe <laughs> and I was um, I just it was all it just came full circle I mean I will say he embodies the message of this film in his daily life he brings it to his life he finds the child inside of him and, and approaches life with that kind of wonder and um, so it was it was honestly and it's overused the word but it was magical en conclusion, si vous aimez l'univers de Mary Poppins, je peux que vous recommander ce film et je trouve que c'est un film parfait pour Noël. Moi, vraiment, j'ai été bluffée. Je pense que ça va être un film qui va avoir un véritable triomphe et je pense que Emily Blunt mériterait vraiment un Oscar pour sa performance parce que c'était incroyable. J'ai passé un moment magique. J'ai pas eu la chance de découvrir le premier film au cinéma. Là, je l'ai vu de mes yeux et waouh! Je, je pense vraiment qu'il faut aller voir ce film au moins une fois. Je pense que ceux qui aiment l'univers de Mary Poppins vont l'adorer. Il y a énormément de références au premier film donc les fans de Mary Poppins vous serez pas déçus à ce point je pense que certaines personnes déploreront peut-être le fait que ça ressemble beaucoup au premier film mais d'un autre côté c'est un hommage et je pense que si ça avait été trop éloigné il y aurait forcément eu beaucoup de détracteurs aussi donc pour moi il y a vraiment un juste équilibre entre les deux et euh, c'est un film incontournable de Disney qu'il faudra voir et qui je pense marquera les prochaines années. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo critique, donc critique de deux films en même temps, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez aller voir l'un ou l'autre de ces films, si vous aviez été présent à l'avant-première des Mondes de rage n'hésitez pas à me le dire, bien évidemment on échange sans spoiler s'il vous plaît, ou alors on met une grosse balise spoiler et ensuite on développe son avis, en tout cas moi je vous remercie une nouvelle fois puisque c'est grâce à vous que j'ai d'aussi belles opportunités, je remercie Disney de m'avoir invité à la conférence de presse, ainsi que lavant première de mary poppins je, je suis tellement heureuse d'avoir vu ce film je m'excuse également de ne pas vous faire de critiques sur euh, casse noisette la raison est très simple c'est qu'en fait j'ai une phobie mais vraiment une phobie très très forte des souris et des rats et j'ai vu des extraits où en fait on a des souris qui se montent dessus puisque c'est le méchant du film et en fait je suis paniquée voilà j'ai peur de faire une crise d'angoisse dans le cinéma donc du coup je n'ai pas été le voir et je m'en excuse mais je vous promets que euh, je vous ferai plein d'autres reviews sur l'année 2019 de tous les films qui vont sortir puisqu'il y en a énormément en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous, abonnez-vous, partagez, commentez, c'est ce qui compte le plus à mes yeux et n'oubliez pas que je vous aime très fort. Bisous, bisous, bisous.